Bonjour à tous, vous connaissez maintenant bien ma série réalisée pour Job Box chez ses clients. Aujourd'hui, détour par Dinan au siège ici de Job Box, où je vous emmène bosser. Suivez-moi Je vous présente Floriane, la dirigeante de Job Box. Bonjour Floriane. Bonjour Jerry, bienvenue chez Job Box. Merci beaucoup et merci pour le café. Alors explique-nous ce que représente Job Box aujourd'hui. Job Box, c'est un groupe de 16 agences d'emploi. Euh, basé sur euh, la Normandie et la Bretagne. C'est également trois autres marques, euh, job 4 You, un cabinet de recrutement, Format Job, un cabinet de formation. Et la petite dernière arrivée en 2019, c'est PrestaJob. Euh, c'est une enseigne spécialisée dans la prestation, la délégation d'intérimaires, spécialisée dans les métiers de bouche. Ok. Et alors, quels sont les chiffres clés du groupe aujourd'hui Les chiffres clés, alors en 2019, euh, on avoisinera les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Félicitations on est très content. <rire> euh, c'est également 60 salariés. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces agences, c'est euh, à peu près 1350 payes par mois. Et ça représente 800 intérimaires euh, en équivalent temps plein qui travaillent pour, pour le groupe. OK. Alors, quelles sont tes actualités les actualités, c'est bien évidemment des ouvertures d'agence. Euh, le groupe continue de se développer. On a une équipe jeune. Euh, on se développe, euh, notre volonté de se développer sur la Bretagne. OK. La petite dernière à Lorient, je crois. Voilà. ça, je crois savoir. <rire> la, la toute récente. Euh, on a des projets euh, d'ici euh, décembre euh, de nouvelles agences sur euh, le 35. Et euh, pour 2020, on projette euh, une ouverture nouvelle dans le 56, dans le 29. Morbihan, Finistère, Voilà, on Ce sera en fonction des, des candidats qu'on trouvera pour diriger ces agences. Les clients, on les a, on n'a plus qu'à qu s'implanter. Bon, et alors quel profil il faut pour tenir une agence, c'est ça Ou pour bosser en agence euh, Il faut. Euh, moi, je recherche des, des patrons d'agence. Plutôt gens, une âme entrepreneur Une ça, âme entrepreneur, des, des gens qui ont envie, qui ont envie de, de s'exprimer euh, et qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de s'exprimer ainsi. On est sur un management transversal, donc ils auront toute l'autonomie pour pouvoir euh, diriger leur, euh, leur agence. C'est aussi des, des gens euh, altruistes, on va dire. Euh, Tourner vers les autres, voilà, c'est ça à Voilà, il faut être très à l'écoute. Mais c'est aussi des gens qui sont heureux de vivre et un patron d'agence qui sait emmener une équipe jusqu'au bout aussi des choses. Okay, donc combien de postes finalement euh, tu peux recruter là euh... Pour ouvrir une agence il faut au minimum deux personnes donc j'ai une dizaine de postes j'ai des remplacements okay. euh, car euh, j'ai une entreprise qui est très féminisée <rire> donc j'ai aussi des <rire> congés les mecs <rire> <rire> j'ai aussi des, des congés maternité donc euh, il y a des remplacements on recherche également des stagiaires on forme beaucoup chez Jam Box. Je vois que tes actualités aussi c'est ton nouveau siège ici refait aux couleurs de la marque. C'est aussi la nouveauté, j'avais envie d'amener une nouvelle âme dans, dans mes agences. Je voulais que lorsqu'on reçoit les candidats ici pour le recrutement, euh, ils, euh, ils ressentent ce qu'ils allaient ressentir en agence. Euh, on retrouve le bois, euh, ce côté chaleureux, la moquette ici parce qu'on voulait euh, être euh, dans un... un comme dans un cocon, quoi, voilà, ça Un peu comme à la maison. Quoi. Un peu comme à la maison. Une fois par semaine, on fait du sport ensemble, euh, donc dans les agences déjà. Et et euh, ici, on a un coach sportif qui vient tous les lundis midi et euh, wow. on va faire du sport ensemble. Et, euh, donc, il y a des douches. Euh, dans les agents, J'essaye d'installer aussi des douches pour euh, motiver les, les gens à, okay. à être sur le, le bien-être au travail. Okay. Mmh. C'est une de tes valeurs fortes, c'est ça Oui. Ah Déjà, bien. quand je viens moi le matin, ça me fait plaisir de venir au travail. Ça me fait plaisir de retrouver mes équipes. Je travaille avec des gens que que j'aime. Et euh, j'ai envie que les, les, les personnes qui travaillent avec moi euh, ressentent, euh, ressentent ça. C'est okay. quelque chose de très important. Floriane, un grand merci pour la découverte de ton entreprise. Ce fut un plaisir de te recevoir, Jerry. Bon, Moi, j'ai d'autres missions de Job Box à remplir. Je repars dans tes agences. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes de Floriane. Postulez. On a sûrement un job pour vous. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon, si vous ramez pour trouver un job, rendez-vous chez Job Box.